Mesdames messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc euh, donc là, on va se lancer sur Fortnite Force. Donc là je choisis mon arme préférée. Bon, vous les couleurs pour un sniper n'est pas vraiment l'idée. Surtout pour le canon, je suis même... Bon du coup comme vous allez pas voir là on est en. Euh... Non, plutôt non. un sac. Non. Non. Voilà. C'est parti. Peut-être. Ça fait que j'ai peur. Et... <rire> J'adore ce moment, c'est pour ça que non, désolé, je lui ai célébré. Désolé, un peu mieux. Donc ah, 1, j'ai fait le pistolet, donc là il a une copière, du coup enfin, d'ailleurs, et là j'ai changé de... Bon là je vous avoue j'ai pas... <rire> pas vu du tout où il était, j'ai juste tiré dans le dame voilà. ah, Non ça c'est un motion Enfin j'ai touché, et je l'ai tué, est par ah, contre les balles qui traversent le mur hein. Les deux murs hein. bon, Moi des fois je fonce comme ça Je sais même pas où ils sont. Yes, yes c'est bon j'ai eu une kill On distingue du coup Sauf que je suis allé alors qu'il y avait deux ennemis, Il y avait des ennemis. j'ai pas compris où il allait mais bon voilà donc là on dirait que ça a un peu été j'ai même pas vu son montage j'essaie de faire euh, le plus rapide possible plus cohérent voilà moi je tire quand il y Une mort euh, assez jubile et hein, assez débile, j'avoue. Alors là, on va finir des grenades l'autre. Une, deux, trois. Et... Le mec qui lance ses grenades. Bon, ouais, sur ce, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Donc, du coup, on se dit à la prochaine fois. C'était Gamelox.